Bon, je crois que ça, ça va pas suffire. Mais chez Newlock, ils s'y connaissent en démolition. J'ai rendez-vous avec Ludovic. Allez, suivez-nous. Je vous présente Ludovic, le responsable grands travaux, chantier démolition chez Newlock. Bonjour Ludovic. Bonjour Dierry. Merci de nous accueillir. Je suis venu avec ma massette. Alors Dierry, je te remercie de toute ta bonne volonté. Mais aujourd'hui chez Newlock, on est quand même passé à autre chose. On est plus près de matériel de 27 à 30 tonnes qu'une petite massette. Présente-moi ton activité chez Newlock. Ben Aujourd'hui, je m'occupe de l'activité Grand travaux, c'est-à-dire démolition, désamiantage. On est comme une entreprise dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos premiers clients ben, ce sont les agences Muloc. qui gardent leur lien commercial en agence avec nos produits, notre technicité et notre logistique. Et avec quel type de matériel du coup Alors Aujourd'hui, c'est 90 matériels à peu près, un peu plus de 100 accessoires. Okay. Beaucoup dédiés à la démolition et au désamiantage avec euh, des matériels qui vont de 14 tonnes jusqu'à 27 tonnes comme celle-ci. On travaille aussi bien sur les zones Newlock, puis en dehors de la, de la zone d'activité si New si J'ai un chantier à Paris par exemple. Bah, Paris, Bayonne, Le Havre, euh, Brest. Tu euh, peux répondre présent. Tout à fait. Et vous êtes combien dans l'équipe Alors aujourd'hui dans l'équipe, on est quatre personnes. Amandine qui gère le planning, donc les demandes des agences et des clients. Ensuite, on a Cédric qui gère l'atelier, et Joshua qui est notre mécanicien, -mécanicien technicien. Et une équipe plutôt une équipe restreinte, demande, mais très soudée. Et une équipe qui ne demande qu'à grandir. Et tout à fait, donc euh, venez nous rejoindre. <rire> Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ben moi, c'est qu'en fait, on, est, on a une relation clientèle, mais on a aussi une relation avec tous nos collègues. parce qu'aujourd'hui chaque, chaque agence nous appelle pour des besoins avec leurs clients. Et au-delà de ça, c'est quelque chose où on est toujours inventif et on cherche toujours à, à développer une activité qui est, qui est en plein de devenir. La meilleure solution possible, c'est voilà, ça tout à fait Ça fait combien de temps que tu fais ce job mais Je suis arrivé en 2014 chez Newlog c'est une activité qui n'existait pas. Que tu as lancé Voilà. Et avant, tu faisais quoi C'est quoi ton parcours Alors moi, je suis mécanicien de base, je suis mécanicien automobile. Donc, euh, voilà, je suis plutôt autodidacte dans le métier de la location et encore plus dans le métier des grands travaux. Mais ma, ma fibre technique d'origine me sert quand même tous les jours dans mon métier. Bon, allez, ton plus beau souvenir professionnel dans mon cette plus activité Le souvenir, c'est mon arrivée chez Newlock dans un premier temps et puis, et puis le fait de pouvoir rentrer au comité de direction chez Newlock et la fierté de mes parents sur ces points. là Bon, et ton pire cauchemar Alors, Mon pire cauchemar, c'est... C'est vraiment les. C'est aujourd'hui le tournage, non Ouais, non, euh, <rire> aussi <rire> Non, aujourd'hui, notre pire cauchemar, c'est qu'on ne peut pas répondre à nos clients puisqu'on n'a plus de matériel ou plus de disponibilité. Mais ça arrive jamais, ça Non, Newlock investit tous les ans énormément dans l'activité grands Travaux. Pour preuve, cette année, on a acheté plus de 6 broyeurs neufs. Donc non, nos, nos clients, on les sert au mieux. Bon, et comment tu vois l'avenir, demain bah, L'avenir, demain, ça sera effectivement de développer cette activité encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, à la fois au sein de nos agences, mais peut-être en dehors de nos bases, et peut-être beaucoup plus loin, pour pouvoir faire une agence 100% GT. Bon, super. Et si je veux bosser dans ton équipe, quelle qualité il me faut Il faut que tu sois à l'écoute du marché, il faut que tu sois innovant, que tu sois dynamique, et, et surtout que tu, tu sois vraiment à l'écoute de nos clients, parce que c'est vraiment eux qui ont les problématiques, et c'est à nous de définir les produits qui, demain, leur serviront, avant qu'eux-mêmes ne les aient imaginés. Alors déconstruction, mais pour reconstruire. Pelle la semaine, pêche le week-end, mais en Vendée par contre. <rire> Newlock avec des matériels qui ont un super look. Alors 27 tonnes on a déjà, 37 tonnes démolition, c'est pour bientôt. Ludovic, merci beaucoup pour la découverte de ton activité. Eh bien merci à toi Jerry. Bon maintenant si j'ai besoin d'une pelle, je saurai où la trouver. Tu m'appelles, on démolit tout ce que tu veux. <rire> Pas de problème. Et merci à vous. Cet épisode marque la fin de notre série en immersion chez Newlock. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous à la chaîne aussi. Allez, à bientôt